I feel that I am a stranger In a strange, strange land Space invaders I will never gonna shoot you I never gonna, never gonna shoot you Come along You see? On a de l'eau? Non, tiens. Non, de l'eau. Oh. Vas-y, j'ai trop soif. Il cherchait de l'eau. Mais il est où? Et tu fais quoi là exactement Je potabilise de l'eau. Avec ton t-shirt Et tu vas pas boire cette eau quand même Moi aussi, j'ai c'est technique dans Man vs Wild. Tu trempes ton t-shirt dans l'eau et tu peux boire l'eau qui passe à travers. Parce que les microbes sont bloqués par les mailles du tissu. T'es au courant que la moitié des plantes sont complètement bidons dans cette émission Ton t-shirt entier c'est un microbe et tu relargues beaucoup plus de bactéries que tu n'en retiens. Ah mais il n'y a pas que des microbes en fait dans l'eau. Il y a les micro-organismes, mais aussi des métaux, des sels minéraux, des polluants organiques. Ça fait beaucoup ça. Du coup, pour être sûr de filtrer nos microbes, il faut des ports de minimum 4 micromètres. Et comment on fabrique un filtre avec des trous si petits Je te l'ai dit, retourne boire une bière. C'est quoi des membranes de micro et ultra filtration si ça fonctionne pas je pense que tes pores ils sont trop petits l'eau elle a forcément du mal à passer à travers comment je fais genre avec de la pression prends un piston ou une seringue et je trouve ça où aïe ok donc je devrais pouvoir filtrer mon eau avec cette seringue ça y est, j'ai de l'eau filtrée, c'était facile en fait T'as réussi à enlever les micro-organismes, mais pas le reste aux tailles inférieures. Hum, il faudrait pouvoir analyser l'eau. Avec quoi Une machine pour analyser l'eau Non mais, vous allez trop loin, vous vous rendez compte qu'analyser l'eau c'est compliqué et demande plusieurs méthodes des machines, et ça va pas tomber du ciel. Hein. En revanche, je vous propose de vous réexpliquer les fondamentaux sur les membranes. Allez venez Oh Tout d'abord, par définition, une membrane est une barrière sélective entre deux milieux qui, lors du passage d'un mélange de composés, retient un ou plusieurs de ces composés. D'accord Oui okay. ok. Mais suivant la nature du mélange, de ces composés et de leur taille, différentes membranes existent. Il y a par exemple la microfiltration, celle que vous avez utilisée, mais aussi la nanofiltration, l'ultrafiltration, ou encore l'osmose inverse. Par contre, la force motrice nécessaire au passage d'un flux est d'autant plus importante que les ports de la membrane sont petits. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu besoin d'un piston. Ok. Mmh. Pour des procédés de dessalement de l'eau de mer... Des membranes pour dessaler de l'eau de mer Et ça fonctionne Tellement bien qu'il faut reminéraliser l'eau à sa sortie afin de la rendre potable. Stylé. Stylé. Mmh. Mais cela recouvre aussi d'autres domaines, tels que la pharmaceutique ou l'agroalimentaire. Aussi, la transformation du lait, la clarification des jus de fruits ou de l'alcool requièrent des étapes de filtration. Par exemple, les brasseurs de bière... Justement, en parlant de bière... D'ailleurs, ouais. il faut absolument que je vous montre, j'ai des petits pilotes de filtration pas piqués des hannetons, venez voir Tellement, mais c'est toujours pas mon eau. Ah non, il hum. bon, y a de l'eau dans la bière, tu sais, ça hydrate. Hein. C'est vrai? Ouais, allez. Ouais, mon À quoi? Une membrane. Mmh. On a un truc à manger Non, rien. Je vais chasser